1, 2, 3, Mon 360, un tour, hop hop hop, demi-tour, demi-tour, le 360, slide, hop, plutôt stylé non Mettez-vous sur la croix s'il vous plaît. Salut à tous, c'est Aurélien, Fontenoy, j'espère que vous allez bien, c'est le nouveau rendez-vous, il faut le noter sur vos agendas désormais une vidéo par semaine. Lundi 18h, c'est lundi 18h, lundi 18h, lundi 18h, tirons le lundi à 18h comme à l'ancienne, c'est simple aujourd'hui, je vais vous apprendre des techniques carrément cool qu'il faut savoir faire. Directement la première technique, on va en faire trois au sol, comment monter sur son vélo avec style. Donc, première technique, on va attaquer avec du lourd, le 360 du vélo. Je mets mon vélo sur la roue arrière comme ça, deux variantes. Vous trouvez le point d'équilibre de votre vélo. Vous l'avez, normalement, vous voyez, vous pouvez lâcher les mains. Je me positionne ici, je vais devoir faire un 360 sur moi-même et récupérer mon vélo. Vous êtes prêts Hop celle-là, c'est la première, elle est carrément stylée. Après, vous pouvez carrément vous amuser à faire des photos, même sur Instagram, en mode votre vélo tient comme ça, et vous tapez la pose comme ça, photo, et vous récupérez. Là, vous allez obtenir une photo carrément stylée. Ma deuxième technique, elle est un petit peu plus dangereuse pour votre vélo, honnêtement. C'est votre vélo qui va devoir faire un 360. Si vous le ratez, votre vélo va tomber, ça va pas être cool. Donc faites gaffe. Là, c'est chaud parce qu'en plus, on a un sol qui agrippe pas mal. Il vaut mieux un sol qui glisse. Un, deux. Ça y est, le tuto commence bien. Je suis pris le frein dans le bras. Première blessure de la vidéo. Je saigne. Non, c'est rien. Allez, deuxième essai. 3. Deuxième blessure les gars au même endroit Ah je me suis ouvert oh. Et je me suis encore tapé le bras C'est pas possible les gars Ici, ici, ici, ça commence bien Bon faut quand même que j'y arrive pour vous montrer hein. Vous pouvez faire un combo après si vous êtes vraiment chaud Mon 360, le 360 Olé Si t'as kiffé mets un pouce bleu Je vous avoue c'était pas la plus facile pour commencer Mais fallait vous impressionner Ce qui est cool avec cette technique c'est qu'on n'a pas besoin de savoir faire du vélo Si vous voulez essayer avec une trottinette, un BMX, un VTT Ça va passer, même pas besoin de monter sur le vélo le 360 pour cette deuxième technique comment monter avec style sur son vélo on va là je vous conseille de baisser la selle au maximum sinon ça va vous gêner. Soit vous trouvez un morceau de bois pour pouvoir caler votre vélo et le faire tenir en équilibre. Ici j'en ai pas donc je vais juste me servir de ce poteau. Vous mettez votre pédale celle qui vous arrange le pied d'appel devant. L'idée ça va être de prendre un petit peu d'élan de sauter par dessus le vélo réceptionner et partir avec le vélo. Je saute ici hop, et là je repars. Elle était cool, mais celle-là, elle va être encore plus cool. Le vélo sur la roue arrière, la pédale de devant toujours prête à me réceptionner. Et là, je vais sauter sur mon vélo, là, et je repars. Si vous êtes chaud maintenant, le but, ça va être de repartir en wheeling derrière. Ah, je saute et je repars en wheeling. Ah yes Bon, voilà, c'était trois petites techniques pour monter sur son vélo avec style. Je trouvais ça bien cool de vous les montrer. Maintenant, on va faire des nouvelles techniques en roulant. Je saute. Allez, pour cette technique maintenant en roulant. Regardez bien, ça va se passer au niveau de mes pieds. Je vais devoir sauter, réceptionner, mauvais pied, replaquer sur l'autre et repartir. Je remonte, je saute, je réceptionne là et je replaque. J'ai envie de me faire un truc un peu du même délire, de sauter des pédales et de reprendre. L'idée, ça va être d'arriver avec un petit peu d'élan, sauter de ses pédales, poser ses deux pieds contre le grillage et après, on verra si on arrive à marcher ou pas. J'ai baissé ma selle, hein. franchement, c'est mieux. J'arrive là, je saute les deux pieds, et voilà. Avec les deux pieds, honnêtement, ça va l'idée, c'est d'avoir vraiment tout son poids sur son guidon, c'est-à-dire juste être comme ça, si je suis un petit peu en équilibre, bras tendu comme ça, je peux aller poser Mes pieds un peu où je veux. Pour débuter, il y a un truc qui peut être vraiment pas mal, c'est d'arriver avec un tout petit peu d'élan. Je fais mon saut et je replaque. Ça peut déjà permettre d'appréhender le fait de réceptionner sur les pédales parce que vous, comme moi, je pense que ce qui fait le plus peur, c'est pas forcément de se jeter, mais c'est de réceptionner les pédales. On n'a pas envie de, de se faire défoncer les tibias. Au moins, avec moins d'élan, ça permet de gérer un petit peu mieux le mouvement. Déjà, avoir le feeling, les bras tendus, sauter, repartir. J'ai vraiment envie de faire genre comme si je courais tu sais, sur, le sur le mur et réceptionner. Ça peut être carrément stylé. Je vais voir si je peux y arriver. 1, 2, 3. Oh les pédales sont chaudes. Ça fait tellement flipper de réceptionner les pédales. Tellement peur de se faire défoncer tibia. 3, 4, ça serait pas mal. 1, 2, 3, 4. Oh, voyez les pédales. Elle était en bas. Alors j'aurais voulu qu'elle soit là. Faut que je fasse attention avec les pédales. Et saut, 1, 2, 3. Wouhou ta, ta, ta, ta, ta Ça c'est validé Avec cette technique, on va pouvoir faire la suivante qui va être vraiment stylée, surtout en photo. Si vous voulez faire une super photo sur Instagram, ça va être le Superman. L'idée, ça va être de sauter le plus haut possible, d'arriver tendu sur son vélo. À ce moment-là, vous pouvez prendre votre photo et de réceptionner. faut pas arriver trop vite, hein. sinon je saute, je tends et je réceptionne. Ah là, mes jambes n'étaient pas totalement parallèles, vous voyez. L'idée, c'est vraiment d'avoir les jambes bien droites, bien tendues. Donc, je vais me la refaire une fois pour avoir la belle photo. Ouais, yes, carrément stylé mon Superman. À vous d'essayer ça, vous pouvez juste le faire avec une photo, comme je vous ai dit. Vous le postez sur Instagram, vous m'identifiez. Vous êtes au top. Allez, petite technique suivante. C'est bon, maintenant qu'on a fait nos petites cabrioles, on va attaquer le stoppie. En fait, les gars, je viens de créer une deuxième chaîne qui s'appelle Bomber Show dans laquelle je poste des tutos et des exercices toutes les semaines, surtout en ce moment où tous les clubs sont fermés, on ne peut pas rouler. Donc si tu le VTT, vas-y, franchement, j'essaye de donner mes conseils. Je ne suis pas moniteur, je ne suis pas un pro. En tout cas, j'essaie de donner mon expérience pour vous apprendre des techniques. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, les retours sont cools. Je passe vraiment du temps à répondre aux commentaires pour vous apprendre toutes les techniques, répondre aux questions. Si pas le VTT, n'y va pas, ça sert à rien. Mais si tu as envie de progresser, en tout cas, c'est cool. Et il y a une technique justement que je vais poster prochainement, c'est le stoppie. Et là, on va tenter une petite technique. C'est le stoppie, repartir en arrière, 180 et repartir. Let's go Alors là, je vais faire mon plus beau stoppie, bien haut, et repartir, tourner le guidon, laisser rouler et je repars là. Si vous êtes très très chaud, vous pouvez refaire le même, dans l'autre sens et essayer de faire un tour complet. Je viens d'improviser, ça me semble jouable, je vais essayer. Je vais bien monter, je fais tourner, je reste un peu en arrière pour laisser rouler. Ah, je manque un peu d'élan. Ah, il m'aurait fallu encore un quart pour repartir. Ce qui est bien, c'est que je lance des trucs, j'avais écrit des, des techniques à faire et à chaque fois j'improvise. Mais celle-là, elle me plaît, franchement, ça va vous challenger un peu. Alors, mon tour. Hop Voilà Ce qui est cool, c'est que j'apprends maintenant temps que je fais les vidéos. Cette nouvelle technique, je vais la dédier à Michael Jackson. Je vais faire un stoppie et je vais devoir faire un moonwalk pour repartir en arrière comme ça. C'est pas une technique que je maîtrise trop, mais je vais essayer de faire un maximum de distance pour vous montrer ça. Là, je vais remonter ma selle comme ça, je serai bien assis pour faire mon moonwalk. On peut déjà le décomposer en deux étapes. Hein. On peut déjà s'entraîner à le faire comme ça. Et maintenant, avec le stoppie, il y avait de l'idée. Hop, hop, hop, hop, hop. Oh non, j'étais presque à replaquer. Hop, hop, hop, hop, hop. Oh oui Oh, trop beau celui-là. Moi, franchement, je suis content de ma distance là. Hop, hop, hop. Allez, obligé, qu'est-ce qu'on va faire après le stoppie On va faire du wheeling. Donc, nouvelle technique, c'est parti. Mon objectif, ça va être d'arriver en wheeling, de lâcher une main, de toucher mon pneu, de le faire tourner comme ça de reprendre et de repartir. Alors, soit vous arrivez en wheeling, soit vous arrivez en cavalier. Ça, d'ailleurs, le cavalier, j'ai bien entendu, ça va être un prochain tuto qui va arriver justement sur ma deuxième chaîne Bomber Show. Donc là, je vais vous le faire en cavalier justement, que ce soit plus dur. J'arrive en cavalier ici. Ok, je tiens mon cavalier. Je lâche l'avant, je fais tourner et je repars. Un peu dans la même idée, un petit peu plus sensuelle. On va devoir embrasser sa roue avant. Let's go le Pogo ou le wheeling, je vous conseille de freiner de l'avant. Là, il va falloir être souple, faire un bisou et repartir. Je ne l'ai pas touché. Il faut être souple, il hein, faut s'enrouler autour de son guidon et faire un bisou. Alors, de pédale, comme ça, je reste bien. Donc là, je suis très loin. Il va falloir plier ses bras, s'accroupir autour de son guidon. Voilà. Michelin, qu'est-ce que tu sens bon. Heureusement, je n'ai pas roulé dans un caca de chien. Pour cette nouvelle technique, on va rester sur la base du cavalier. J'avais envie de vous montrer le cavalier aujourd'hui. Seulement on va faire une petite variante. Regardez bien ce qui va se passer au niveau de mes pieds. Normalement, tu l'as bien vu, j'étais sur la roue arrière. J'ai sauté en cavalier. J'ai pédalé pour faire un demi-tour d'élan. Donc ça, on va essayer de le répéter plein de fois, vous allez voir. Ça c'est vraiment si vous maîtrisez le cavalier. Si vous n'arrivez pas à le cavalier, eh ben c'est l'occasion de t'abonner à la chaîne Bomber Show parce que ça arrive très prochainement. J'arrive ici, j'ai baissé ma selle, j'ai une petite vitesse pour me mettre en cavalier. Je vais sauter et là on va faire demi-tour. Demi-tour. Demi-tour. Je reviens dans l'autre sens. Demi-tour. Demi-tour. Demi-tour. Allez, je vais être sympa. Je vais faire une petite variante. L'idée, ça va être de faire un bunny-up et de faire mon demi-tour de pédale en l'air. Regardez bien. J'arrive ici, je fais mon bunny-up et je fais un demi-tour de pédale. Et si vous êtes chaud, tiens, on va essayer un truc. On va essayer de faire un tour. Là. Un tour. Je vais l'essayer aussi en cavalier. Je ne sais pas si c'est possible. Un tour, ça paraît beaucoup. Presque. Trois quarts. Pas ah, si, c'est bon. Deux techniques, deux challenges. À vous de jouer. Un tour. Bon, on a fait plein de techniques sur le vélo. Maintenant, il est temps de descendre du vélo avec style. Let's go. Oh, oh, oh. La première, elle va être très simple. Ça va être ça. Vous pouvez faire une petite frayeur à votre pote. Imaginez votre pote, il est, il est là, par exemple. Salut, je suis ton pote. En gros, je vais sauter du vélo. Je vais essayer de catcher tchac, ma roue arrière comme ça. Et ça fait une petite fin de genre. Et tchac, comme si tu lui jetais le vélo. Mais en fait, tac, tu peux rattraper avec tes jambes. Tchac Bon après si t'as pas envie de te défoncer les cuisses parce qu'honnêtement les crampons ça défonce T'attrapes juste à ta celle. Là tu veux faire peur à ton pote Tchac Toi aussi t'as eu peur je le sais Deuxième technique ça celle-là Je vais arriver en dérapage Je vais faire partir mon vélo comme ça L'idée avec ma main c'est d'avoir un point de rotation ici Et de récupérer mon vélo ici Allez en action ça donne ça Là je slide Hop et je récupère Plutôt stylé non Je la dédié à Paul celle-là il l'adore Il va se reconnaître Il l'adore cette technique Je vous la refais une fois j'aime bien Allez J'espère que cette vidéo t'a plu, donc note bien le lundi à 18h, c'est les sorties des nouvelles vidéos. Si tu veux récupérer les t-shirts et produits bomber show, c'est juste là. T'abonner, c'est indispensable, c'est ici. Et la dernière vidéo où j'avais fait un top 10 des tricks à apprendre, une autre vidéo, tu peux aller voir ici. Il y avait une technique d'ailleurs dans cette vidéo que j'avais un petit peu ratée. Je m'étais un peu fait mal d'ailleurs, peut-être que je retenterai dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bon ride